Ah oh là, là mais ça va pas du tout Oh, oh non Oh Pour cette recette, ne lésinez pas sur le beurre, car comme vous le savez, la cuisine au beurre, c'est la, la meilleure. meilleure. Une cuillère à soupe d'extrême de vanille. Assistance explorateur, bonjour, je suis Jean-Bernard, j'ai le plaisir de vous assister aujourd'hui. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner le nom de votre guilde euh, Oui, Navigator. Ne quittez pas. Assistance explorateur, navigateur, bonjour, que puis-je faire pour vous C'est encore vous Bah non. Ah bien sûr que si. Ah non, je vous assure que non. Puisque je vous dis que je reconnais votre voix. Ah bah impossible. Euh, Demandez-moi comment je m'appelle. Ah vous, vous appelez comment euh, Jean-Sébastien. Ah ouais, c'est pas vous. Ah <rire> ouais, je vous l'avais dit. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, cher confrère Bah alors, euh, je suis dans mon jardin. Je creuse à la recherche d'artefacts, euh, non seulement je n'en trouve pas, mais en plus j'ai peur que plus je creuse, euh, plus tout s'effondre. Alors, euh. Bah, je sais pas, vous n'auriez pas un conseil à me donner ouais, je vois. Bon, est-ce que déjà vous avez regardé dans votre inventaire, s'il vous avait pas un objet qui pourrait vous servir, je sais pas, un artefact, quelque chose Quittez pas Bien sûr Ah mais je comprends rien moi, c'est en anglais En anglais Ah donc vous êtes sur un prototype Ah non, je suis dans mon jardin Faudrait peut-être penser à payer ses jeux avant d'appeler service client Attendez, je suis coincé Ouais, c'est ça, ouais oh, youtubeur oh. Un sachet de sucre 4 œufs. 2 cuillères à soupe de sucre, 50 grammes de beurre... Ice est un jeu d'exploration et de gestion de ressources qui vous propose de partir à la découverte d'un gigantesque territoire enneigé assemblé au hasard à la recherche d'artefacts. Chacun incarne un chef d'expédition servant une guilde de la cité. L'objectif est de creuser sous la glace afin de déterrer les fameux artefacts, en faisant le meilleur usage possible des archéologues, personnage neutre à la disposition de tous. Les points de prestige, servant à déterminer le vainqueur, sont essentiellement obtenus en suivant au maximum les 3 décrets tirés au début du jeu et en réalisant des requêtes particulières. Vous avez 8 jours pour accomplir vos objectifs. Une journée est découpée en 5 points d'action et commence par l'irruption d'un événement qui va modifier les règles. Chaque joueur pourra ensuite dépenser jusqu'à 3 points par tour chacun à son tour, jusqu'à ce que tout le monde ait épuisé ses actions ou choisi de passer. Voici ce qu'il est possible de faire pendant une journée. Construire son campement et y faire apparaître son chef d'expédition. Rappeler son chef d'expédition sur un campement ou y faire apparaître un archéologue. Se déplacer d'une tuile, sachant qu'à chaque mouvement vous pouvez emmener jusqu'à 3 archéologues avec vous. En effet, tous les meeples archéologues sont neutres et assistent le chef d'expédition qui les sollicite. Planifier, c'est-à-dire mettre un point d'action de côté pour la journée suivante. Fouiller enfin pour récupérer la tuile sous votre chef d'expédition si elle est suffisamment dégagée. Cette action coûte moins cher si plusieurs meeples se trouvent sur la tuile en question. D'autres modificateurs s'appliquent aussi selon le terrain. Une fois la fouille effectuée, on vérifie si l'on n'a pas déclenché d'effondrement comme dans ce cas une tuile qui ne serait plus retenue que par une autre, puis l'on répartit équitablement les meeples ayant fouillé sur les cases maintenant disponibles. Le joueur pourra garder la tuile dans sa main s'il s'agit d'une Inland 6, c'est-à-dire une tuile située à la surface, car son dos cache un pouvoir qu'il pourra utiliser à tout moment. S'il s'agit d'une tuile plus profonde, l'artefact révélé sera placé sur le plateau du joueur. En fin de journée, chacun peut utiliser jusqu'à 3 de ses artefacts pour... Valider une et une seule requête en posant l'artefact correspondant dessus et ou les envoyer à la cité afin de gagner des points de prestige grâce au décret. Et c'est là qu'est toute la subtilité du jeu. Les artefacts, s'ils sont possédés en nombre, offrent des capacités spéciales au joueurs, comme des actions supplémentaires ou la possibilité de manipuler le jeu mais vous ne pouvez en utiliser que 3 par jour pour gagner des points de prestige, alors que ceux qui resteront sur votre plateau à la fin de la partie ne vous rapporteront rien. La partie justement se termine au bout de 8 journées, ou si l'une des tuiles édifices sur la couche la plus profonde est entièrement révélée. A ce moment-là, on va comparer les scores de prestige, et souvent punir les joueurs ayant été trop gourmands en capacité, c'est-à-dire ceux qui auront préféré garder leurs artefacts que de les utiliser pour des requêtes ou des décrets. Au-delà de son esthétique si particulière, Ice tire donc son épingle du jeu en forçant les joueurs à choisir entre points de victoire et capacité en jeu, un équilibre souvent très délicat qu'il vous faudra apprendre à maîtriser. Chaque tuile d'édifice cache également un effet spécial qui entrera en jeu lors de votre prochaine partie, donnant un petit aspect legacy à l'ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo règle de Ice, comme toujours je vous laisse avec quelques petits moments de tournage bonus et je vous dis bien sûr à très bientôt. Vous allez quand même pas me laisser... Euh... Ah. Vous allez quand même, ah. vous allez quand Vous même... ah. Attendez je suis coincé là Vous allez quand même pas me laisser... Allez... Mm. Attendez je suis coincé là Vous allez quand même pas me laisser tout seul comme ça dans mon jardin, tout seul, sans artefact. Salut Gougou Assistance navigateur, bonjour. Quel ah, ça votre... vous encore vous Ah, merde, pardon. <rire> <rire> s'en fout, pas. suis <rire> <J 'ai> chier. <rire> Assistance navigateur, bonjour. Quelle est votre demande Ah, euh. <rire> <rire> Assistance navigateur, bonjour. Quelle est votre demande Vous ah, êtes encore vous Non, pas du tout. Bah, bien sûr que si. Bien sûr, vous faites erreur. Puisque je vous dis que j'en. Yeah <rire> Maintenant on va braquer une yeah. supérette <rire>